Alors, ah bon. Oui, c'est l'un des problèmes c'est que je sais pas pourquoi Discord sur téléphone il me. Attends. Discord sur téléphone, il veut pas prendre le micro de mon casque le micro quand je le branche dessus. Donc hop on va mettre ça orienté bureau. Et falloir que je porte. Ça pèse 3 tonnes le colis, je sais pas si elle. y a Hey, tu m'as acheté, tu, tu envoyé de la fonte ou quoi? Attends, je vois pas. Ah bah, normalement, j'ai mis est la caméra se... là. Ça, ça, ça merde. Bah, voilà. C'est bon, tu vois? Ouais, c'est bon, je vois. Euh les ciseaux, je suis allé les chercher, je sais déjà plus où je les ai posés. Quel teubé. Là. Ok. Elles sont vraiment collants, mes ciseaux. Okay. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus Il bah, y a juste mon adresse, pour le coup, il n'y a pas l'adresse de l'expéditeur, ni le nom de l'expéditeur, je ce... L'autre, c'est à, à le moitié déchiré ici, donc je pense que ça doit y être. Mais BAGG Berundien Transporter Chauffeur. ok. Bon, c'est oh, un oh, transporteur oh, allemand oh. a priori. Ah non, autrichien, puisque c'est une adresse en un point IT. hop <rire> Attends, c'est quoi C'est euh... 25 kilos de sel de nénégeois <rire> <rire> ah, Je me doutais que c'était une vanne du genre, mais... Ah, qu'il est con Oh, mais tu sais que pourtant du sel, j'en produis, donc c'était pas la peine <rire> <rire> <Justement>. <rire> Putain, ça pèse... Oh, 25 kilos, putain ouais. <rire> Le pire c'est maintenant la... Il me faut pas de ta gueule c'est de l'allemand hein. Ah bah non mais euh, je vois ça attention Ah oh, putain oh Cool, j'ai pouvoir déléger devant chez moi cet hiver, sachant qu'il neige plus depuis 5 ans à Paris l'hiver. Ah puis comme ça tu pourras faire ça sur quelques années avec, avec 25 kilos. Ah <rire> ouais tu m'étonnes euh... Au début je voulais acheter 50 kg mais je me suis dit ça fait beaucoup quand même. Euh, déjà le livra, il devait faire la gueule au téléphone, non Ouh. Oui. <rire> oh putain, ça t'a coûté cher cette vanne. y a le prix. Oh merde, il y a le prix. <rire> ouais. Il y a le prix. Oh putain. <rire> Mais tu sais bien quand on aime mon compte pas, je le dis rigolo. <rire> Espèce de con. Oh putain. Bon, bah maintenant, faut que je trouve où est-ce que je vais ranger ça. Hein. C'était soit ça, soit je te faisais livrer un bidet. Un bidet. <rire> ah putain, par contre c'est mal fermé. J'ai du sel sur mon... Ah, ça a dû se percer au, au transport.